Ah, le stream vacances commencer. a commencé à diffuser. Oh mon dieu, c'est une le publicité. Vrai. <rire> ah, le top, ce serait que tu à mettre un jeu mais si tu veux aller te faire ouais. dodo, je ne sais pas. Ouais, je vais tenter au moins de lancer un jeu. Et... Ah, attendez, <rire> je pense que je vais prévenir à ma mère quand même <rire> avant qu'il y ait un drama YouTube. Maman, je teste un truc vite fait et je reviens. Je vais faire dodo, ne t'inquiète pas maman. Ne je je t'inquiète pas. pas. Alors maintenant, qu'est-ce que je Bonjour. Pense... Non, non, je n'aime pas parler à ta communauté pendant que tu n'étais pas là, c'est pas vrai Qu'est-ce qu'il a dit Infinity <rire> Infinity Mais... Oh le... oh le con Oh merde, il va encore plus m'insulter Quel jeu je pourrais lancer... c'est quoi ce jeu <rire> J'attendais à voir enquêter et là je me Ah mais gars, <rire> GARP plus Ah, euh, ce gameplay incroyable ah. Laisse-moi deviner, c'est Fullyrife qui te l'a offert, NDR. <rire> encore lui, ça fait chier <rire> Putain, encore lui Non, non il y avait des jeux parmi etc. je voulais les ajouter pour déconner et du coup, je l'ai voyais commencer à disparaître, j'ai fait, bon, bah, il faut que j'achète ce jeu avant <rire> je te souviens Tu te souviens-tu de la bêta de Battlefront où tout tout pixelisé <rire> Bah au moins, ce jeu, il est mieux que Battlefront <rire> <Voilà. rire> ah. Tu vois Tu vois, ça change tout quand on a une bonne collection. Ah oui <rire> Parce par contre, que le mec, crois... il fait avant... Ouais, je vais lancer un live T'as combien en, euh, en coup Euh... Zéro. <rire> Très bien. Bon, le jeu il a crash aussi. <rire> ah bon je... Ah bah incroyable Ça s'applaudit <rire> Je fais juste un retour Windows et hop, ça crash. Ah, attends, je vais me mettre en viril. Euh... <rire> je vais me mettre en haute qualité euh, le jeu. Ah, incroyable, c'est vrai qu'il doit bouffer beaucoup. Ouais, après, faut tester sur des jeux qui bouffent masse ouais. et tout. Le Garfield, je pense que... <rire> c'est léger. <rire> qu -qu -quest Question combien <rire> mais il a coûté je, je crois qu'il coûte moins de 10 euros un truc comme ça mais j'ai eu en sol donc euh... ah ouais mais non fait chier de steam <rire> bon alors les gens euh, je prends qui je prends carfield jaune ou des le chien non c'est pas le chien non, ouais, mais attends ah, il y, que... y a un délai hein. <rire> C'est le, le maître. Ah oui, euh, oui, mais... Non, non, mais le chien. Disais, oh Coucou les copains Ah bonjour, incroyable Et sur la live, bonjour à tous Salut Je suis 12 T'as vu mon stream, il est mieux qu'avant euh, <rire> euh, <rire> hein. Maintenant je vois que tu veux un jeu. mais après, joues, euh, euh, pas, pas n'importe quel jeu <rire> Ah Garfield de cartes, incroyable jeu vendu à plusieurs millions d'exemplaires ah, sur le stream. Regarde le stream, uh, on joue à le meilleur pâtissier au monde version karting. <rire> <rire> Allez c'est parti, maman <rire> Dégagez euh, Laissez moi les bonbons Comment on utilise les le, bonbons le, le, je, pense, je pense que pense que. Comment on utilise les bonbons Qu'est-ce qu <rire> qu qu'il y a eu comme <rire> bug Je sais pas, y a un mec qui est passé devant d'un coup et... Je vais ah prendre mais un chemin Merde T'aurais dû, rega dû regarder sur Twitch pour mettre, pour mettre quel jeu tu joues et voir s'il y avait ouais. euh, Garfield de cartes. <rire> attends, attends, j'ai regardé. regardé Mais mec, y a Garfield de cartes <rire> Vu que t'as pas mis, on te voit pas, mais y a personne qui joue au jeu. T'aurais été le seul mec sur Twitch joué à Garfield de cartes. <rire> J'ai une baguette magique, les gars! Bon, après, les mecs Merde. Ont des tucos, ils pourront pas Mais forcément. Putain, je suis nul, putain, même à ma carte, je suis encore plus bon à ça! Mec, go acheter un. Comment ça un... s'appelle? Un truc pour recorder. Un, ah, <rire> <ouais. rire> un des gâteaux... un Une carte d'acquis, voilà, c'est voilà. ça le terme exact. Par contre, tu pourras faire des merveilleux speedruns de Super Mario Nintendo. cartes C'est. Putain, mais je recherche que des tartes mais je sais pas comment les lancer derrière. Euh, je suis obligé de jeter dans les voitures ou de, euh, sur les maisons. Ouais! En fait. Speedrun sur un ch char rouge Sur Android, tiens. <rire> Qu'est-ce qui. Tu, tu changes le titre? <rire> oui, speedrun. Speedrun sur un euh, char <rire> Speedrun oui. garde-fille de gare. <rire> attends, on va aller sur speedrun.com. On va regarder s'il y, a... <rire> y a des runs. Je me tape une barre. Attends, speedrun. Ouais, oh, y'a! Non, non, non, j'ai cru le voir, oui, j'ai cru le voir, ouais. Attends, attends oh, y a mais... deux... 42 <rire> minutes. Allez, c'est parti pour la il Faut que tu battes 42 minutes et tu seras premier mondial. Incroyable. Attends, non, mais là. Bon, j'ai fait un faux départ, je crois que j'ai déjà perdu le speedrunner. Ah, oui, mais attends, All Cup 50cc. Ah, c'est ça, il a toujours dérapé. Après, ouais, coups, coups, euh... ça dure 2 heures. Putain, c'est vraiment Mario Kart, il y a même les dérapages où. Euh... Genre, ouais, y a les. Oh putain! Aïe. Eh, toi, salaud! Tu viens, dès qu'il tourne Jon il est en mode <rire> Connard ah, tiens <rire> Une tarte en ta queue Eh hey, hey, <rire> Tu proposes ça à Alex, c'est bon il va faire son gameplay Ah bah oui, allez direct D'ailleurs Alex, on va faire une vidéo sur ce jeu. Ne t'inquiète pas, je vais faire un clip et on va parler de tout ça. Oh putain, <rire> non, je vais arriver premier Non dégage de <rire> Un jeu qui coûte pas cher en plus <rire> J'aime bien la phrase en dessous, aucun coup de pouce, dommage <rire> Bon, bah, je peux pas occuper euh, le fait que. <rire> je peux dire pas, pas qu'il plaît. <rire> <rire> Sur Carfil de carte. <rire> Putain. <rire> J'ai raté ma vie <rire> Non Tu la manette là non Non, je joue pas la manette, je joue au clavier. Ah ouais Voilà coupé... Oh Merde Non Je me suis fait prendre par Joule <rire> là. On m'appelle l'OVNI Mais ouais, t'aurais dû laisser un petit rocket truc plutôt pour voir un vrai jeu, tu vois, la puissance. Bah, ça, c'est un vrai jeu, mec. <rire> Regarde, je tape la balle Mais et ça, je m'arrête d'essayer. Mais tourner j'aime bien non Tu dis à ta mère attends je teste un truc elle va arriver quoi qu'est ce que qu'est ce que c'est que cette chose Le tôt adopté le facteur Sans il est passé <rire> il était noir en plus <rire> je pense c'est qui la compagnie qui a fait ce jeu c'est <laughs> fait à. par artefact studio studio inconnu combattant par Microïde. studio indépendant les en des... Ah yes. par contre l'éditeur, il est super connu C'est le même éditeur que... J'avoue que tu organises deux jeux T'as Garfield en plein milieu et autour t'as que des jeux euh, matures Des jeux, des des jeux normaux C'est une équipe de stagiaires qui a fait ça, c'est tout ça. Vous avez 4 heures à faire un jeu, ok, on va faire un <rire> jeu ouais, Ils ont pris, pris, pris des stagiaires, alors il va nous falloir un jeu alors Choisissez un TCM mais au pif, Garfield, ok Putain mais c'est Hugo qui diffuse Garfield, carte. <rire> je suis premier, et là je peux clipper, là je peux clipper. Ah. <rire> Bonjour. Tain, mais du Bonjour speedo, Alors quoi. Euh, Alex et xl 68 nous allons faire une vidéo sur ce jeu incroyable, n'est-ce pas Il <rire> s'appelle Garfield de cartes. J'espère <rire> que je serai dans la vidéo MDR. <rire> Lol, trop marrant. <rire> t'as le speedrun, t'as le speedrun avec item et sans item. Incroyable. Moi je le fais sans item, regarde, déjà je suis premier sans item. Ah, des fois il y a des petits baisses de... Ah <rire> Le raccourci Oh non <rire> Ah je pense que tu peux faire un clip avec le fake que j'ai fait. <rire> ah. Ah. Oh, je vais reprendre ma... Non, je l'ai repris, putain <rire> J'ai perdu, perdu, je crois. Attends, je peux peut-être encore remonter. Voilà. Je remonte le parfum Dégagez <rire> Non, il va réussir NON PUTAIN Bon bah le speedrun est mort les gars <rire> oh, Moi je suis premier <rire> Attends, Du coup c'est quoi les puzzles Waouh Waouh wow, trop bien hein. Des puzzles <rire> Euh du coup Puzzle <rire> à 3 pièces Ah oh, putain Waouh <rire> wow. okay. Putain mais pourquoi je me protège dans ce jeu là <rire> Que c'est. La carte va me doubler. Le premier nous. Le mec s'en bat les couilles. <rire> oui hein. <rire> écoute laissez-moi faire mon let's play alors. <rire> Il est tellement concentré le mec en vrai. Ah ouais. La cam mmh. est là. C'est tryhard. Bon j'ai ferré le speedrun mais bon je tryhard. Vous m'invitez en. On, on... on fait un V1 sur Graphite, on va voir c'est qui le meilleur sûr Est-ce que t'as assez d'argent pour l'acheter déjà Ah oh, non c'est vrai, moi je suis pauvre qui raconte-nous une histoire? Euh, J'étais en train de faire mon truc là de, de fils de pute de dossier là, et puis j'arrive pas, du coup j'ai un skit, j'ai fait une game de CS et me voilà sur le ah. Et bien, moi j'ai trouvé. Regarde mon live! Un... <rire> ouais, va voir son live! Et moi j'ai ouais, trouvé un très bon coéquipier pour m'aider dans mon... ma base de données SQL, il s'appelle Hugo Gui. Ouais. <rire> et lui, moi, ouais! Et lui il aime bien ça! <rire> Hein C'est déjà un bon chiffre. Tu vas sérieux Quoi Bah l'ai aidé à paramétrer son stream, voilà. Et ensuite il m'a dit, vas-y fais un test de stream. J'ai fait non, non, je dois dormir. Ah mais il est plus en Et il fait quoi Il fait quoi Il joue à Garfield Kart J'ai peut-être quand tu vas voir Comment dire Genre quand tu baisses la page, il va en bas à gauche. Ah non, faut pas créer le deck, c'est trop plus... Si, faut créer le deck. Oh la vache Non, il me poursuit toujours la tarte Attends, t'as réussi à avancer plus vite que la tarte Ouais C'est quoi ce jeu Légite <rire> Légite Dans Mario, euh, la carapace t'encule dans tous les cas hein. Non mais j'ai déjà vu en plus des vidéos de carapaces bleues qui, euh, où certaines personnes ils faisaient des dérapages pour ou des champignons pour euh, la faire dégager. En on, on de sans cesser, la carapace bleue elle a du mal à l'attraper. Lol, légère des mois, les gens des mois euh, le life. Quand j'essaie de chercher euh, Nathan avec ses euh, avec euh, les bombes bons ma les mayonnaise. Mais quoi Les bons maillots là il a dit <rire> Ah oh, merde Il s'est vu, pu... Il sait pas parlé. Ah. <rire> ah Ça va être très joué sur le live ah. <rire> Du coup je vais avoir le vieux oh dans le micro <rire> Non la souris Waouh J'aime bien, t'entends des mecs sans... Waouh, wow, sont... Et là... T'as Hugo qui... <rire> spring <rire> <rire> uh, You're dead, you're dead oh, man, oh. You're dead. Prends ça, oui Allez allez Top 1 Top 1 Top 1, <rire> top 1 Tiens Hugo, est-ce que je t'ai raconté que j'ai fait un top 1 sur PBZ à la PGW <rire> Ouais mais ça c'est un jeu différent. Moi j'ai fait top 1 uniquement ah, sur coup euh, Oui j'ai dû t'envoyer un snap, c'est vrai. <rire> ah j'ai pas j'ai pas vu. <rire> j'ai gagné Audi <rire> Waouh trop bien T'as gagné le chien T'as mis les deux premières Grand Prix en mode CC, De nouveaux coupes de pouces sont maintenant disponibles à l'achat Une nouvelle coupe Le Big Bang Voilà, et là, et là et là, et là, et là tu débloques I'm Sonic yeah. Yeah. Regarde, je vais te montrer que j'ai débloqué Sonic, regarde Tu vois il est ressemblant hein Regardez la situation en bas, lol Regardez c'était là il y a Carfield. Ah, attendez, là il y a sa charge. Bougez-vous s'il vous plaît. <rire> Bougez Voilà, là il y, y a Carfield. <rire> il y a toujours Carfield. <rire> bon, du coup, est-ce que je continue ou pas bah, Tu peux tester soit un autre jeu très vite fait, mais mieux que ça, tu vois, un jeu populaire, on va dire, genre Rocket League ou autre. Ouais, euh. Battlecraft, bah, regarde Zerator, mais qu'est-ce qu'il faut regarder Zerator y stream... Il y a un stream <rire> <rire> et alors qu'il y a Hugo qui est <rire> Qui rentre à commencer ses streams Alors est-ce que c'est plus fluide Sur Rocket Keket Ouais Non c'est pas ah, t es t es de la C'est <rire> bien speedrun sur un chat, Garfield de cartes Attends ouais, <rire> il faut oh, aussi ouais. que je change le nom du stream <rire> Incroyable Alors attends Euh alors Modifier Est-ce que c'est fluide <rire> <rire> Des compètes de Rocket League Alors sinon je, je tiens à vous préciser que, que là c'est un poster de ma carte et là de ta funk Tranquille et là, il y a mes devoirs, <rire> là, regardez, c'est le SQL que j'ai présenté à Nartax Artax Ah, ah c'est ça les devoirs, incroyable <rire> Une page <rire> Après au pire, tu sais, tu pourras baisser un petit peu le bitrate, au pire, ouais. c'est pas très grave. peut-être te mettre en vérité Pour Nathan <rire> Ouais, ça... ouais <rire> Alors, Regarde ce que j'ai fait. <rire> Après c'est fluide quand même et tout, tu vois. Genre... Allez, que a... t'as juste 23 là, t'as pas plus Oh là c'est le but Incroyable <rire> C'est si beau Ah oui j'avais oublié que t'avais changé ton profil J.P.P. Vas-y le mec il a 4 secrets, c'est quoi ce délire non. Il a 4 secrets, tu dois l'avouer A vous tes péchés, <rire> Oui dans la fils. chambre des secrets Samantha, peste d'appuiote <rire> <rire> Ah merde, désolé, ah, ma faute, ok. Oh là là, le joueur français <rire> Alors, t'arrives à faire des aériens ou quoi <rire> <rire> Merde, j'ai mis que pour me motosucer. <rire> oh le but, incroyable euh... C'est bien parce qu'avec le décalage, euh, en gros ça... ça Pourquoi j'arrive pas, je pas faire Oh ça le but, incroyable Pourquoi j'arrive pas à faire ça avec vous les ah, mecs Le, le replay. Ah, parce que nous on joue la manette interne. <moi, je> Regarde <rire> <un peu. rire> tous les buts que je mets. Quoi. Ça, il est mort de rire l'autre, lol, <rire> trop marrant. Je suis pas mort de rien l'autre, cette canne. Déjà il est pas mort. J'ai oh, rigolé deux fois. fois. Ah, en je en suis plus, là. Comme si je rigolais. T'as vu <rire> là, là, là, là, il, il, il fait. <rire> Putain, parce que tu vois, il a trop bavé, tu vois, il en mode. Oh, oh j'ai éjaculé. <rire> T'as vu il rigole encore oh là là putain qu'est-ce que eh, on vit on passe sur un live t'as vu regarde t'es je le fais l'air sur commande c'est génial hein. moi je le dis euh... mais ils pas, ouais. <rire> et, et, et, et je rigole pas ouais je rigole pas trop marrant <rire> t'imagines il a le cancer il rigole quand même <rire> monsieur vous êtes en cancer face <rire> à mes MDR ah derrière trop marrant ah, Bruce. ah, bah tiens, Hugo, tu l'as pas dit celui-là Superia gratuit sur PC Bah bravo, Hugo Moi je l'ai déjà, mais bon. C'est ta faute, Steven, qu'on s'est pris un but. Moi je l'achète Day One, Mario Kart sur Switch. Euh, Rocket League sur Switch. Euh, J'achète Day, Day One, Mario, Mario Kart sur PC, FDR <rire> <rire> Mario Kart édition ballon, mais <rire> oui, bien sûr, allez Alors tu vois là, à ce moment-là, Hugo, t'aurais une manette, tu l'aurais mis de but. <rire> quel bâtard, il me juge <rire> Ah, attention oh. Oh, je suis... <rire> Au début j'allais dire regarde, euh, regarde même avec euh, le clavier j'arrive à marquer un but comme ça <rire> ça <a> pas marché. <rire> voilà regarde même un clavier il peut il peut marquer un but comme ça regarde <rire> hop faire du 1v1 easy busy Et ben voilà premier C'est une victoire incroyable du écrasant français Hugo Hugo oh, En fait j'ai trop bien géré je pense euh... Ah mais ah, oui mais t'es dans rank aussi oui <rire> Ouais, il joue avec des bronzes MDR, lol. Lol, couler un bronze. <rire> Tais-toi. Solo. <rire> Putain, au début j'allais faire un... TG. <rire> <rire> Mais euh, y'a un Artax Ar Ar qui fait. Euh... <rire> <rire> Allez, ça part sur un clip. <rire> merde <rire> Et ouais, non, du coup t'as. Euh... Bah t'as pas un gros go. jeu, t'as pas 16 euh, CSGO je... mais bon, enfin une game CSGO euh, je non, vais faire Non non non non mais non mais pour tester maintenant mais plus tard enfin ouais. pas maintenant. De coucher, pas de coucher, t'as du, du SEO à faire. T'as Du SQLFDR, avec Go d'ailleurs, euh, il est bien sonic forces ou pas? Alors, je vais te dire, N'achète pas sur Steam parce qu'apparemment il y a eu des problèmes avec euh, sur oui, je crois, ton tweet. Euh... Bah, je comptais pas le prendre sur Steam, j'ai un c'est trop nase pour ça. Achète le sur Switch parce qu'il a un bon prix déjà. Et euh, ouais, à 30 du coup, en vrai, le Sonic, euh, bah c'est. Comme un sonic euh, génération on va dire mais euh, à part que tu as un personnage supplémentaire et il euh, ya juste un nouveau gameplay qui change avec le nouveau personnage c'est comme un ouais. sonic euh, 3d sauf que euh... sauf sauf que ça euh... sauf qu'il a un crapa dans le personnage par contre <rire> au début j'étais en train de me concentrer pour voir le but qu'ils ont mis <rire> ah, oui ouais, on voit ça <rire> sauf que est-ce que ça va et c'est le but au fond du but... <rire> Du coup, euh, c'est un bon jeu. Euh, c'est un bon jeu, mais euh, si tu l'achètes sur, euh, sur euh, Steam, il faut attendre un peu les patchs, on va dire. Ah, Parce que oui, il <rire> y a un niveau qui est bugué, tu dis. Euh, y a, ce que j'ai compris, c'est que euh, à l'acte 1, 2 ou 3, euh, apparemment, il y a certaines personnes qui, euh, qui voient que le jeu crash ou. Euh, Je n'ai pas vu de vidéo, mais apparemment, c'est ce qu'ils disent. C'est sur ouais, jubido.com, tu... je te laisse démerder à chercher. Et du coup, tu vas le prendre en League sur Switch ou pas euh, Bah ça, il faut <rire> voir euh, avec mon argent. Par avec mon portefeuille bah, <rire> non. bah non, il peut pas jouer, on peut pas brancher de... de clavier sur la Switch. Là... on doit pouvoir en vrai Tu dis ça, mais... Y'a les portes USB derrière C'est Nintendo <rire> <rire> ah, Nintendo peut... bah, tu, peux, tu peux brancher un clavier déjà pour écrire Non C'est Nintendo, ouais. Nintendo Switch. Ah. Attends, je reviens. La vie, la vie, la bibite, la bibite, la bibite, la bibite, la bibite, la bibite, la vie, la, bibite, la, bibite, la bi es gaffe, euh, <rire> tu la sais que la vie, la que la vas la à la prochaine la MDR. la bonjour. la <rire> ah mais la merde, la vie, la là la Ah Oui Qu'est-ce qui la tombé, <rire> la est la vie, la se la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la alors, je vais pas vous mentir, hier quand j'étais à la muscu, euh, je savais de quelle main je me branlais, hein, parce que oh la main gauche j'avais hey. mal. <rire> le mot que j'ai fait, franchement, c'est la première fois que je fais ce genre de mot, et ouais. ça, ça aurait été un beau pute. <rire> Saurait, mais <été> t'es nul, genre. Mec. <rire> joue à Rocket League, on en parlera. <rire> ah ouais, bah ouais, ok, moi je joue. Ah le matin, il <rire> est platine, c'est sûr. C'est toi, tu prend joues avec des bronzes. <rire> Écoute, au moins c'est à mon niveau de clavier MDR <rire> <rire> Non, t'arrives à être Silver, c'est de Ouais, je suis Silver et y a un copain qui... Euh, qui, qui a, ça fait longtemps qu'il avait pas joué à Rocket League, il est passé à Gold en face de moi quoi Ah. Merci les rangs incroyables de Rocket League du genre, t'as un copain ah bah. Silver, bah on te met en... <rire> Mais putain de ma bite Quoi <rire> ah, Pardon Les bites, ça peut être un son hein, quand tu reçois un torse <rire> C'est bizarre je pas, Il avait rien il a Y'a même pas Rocket League en commande. bien on... de il dure pas. Oh, une nouvelle démo gratuite Super Beat Sport! Incroyable! Le joueur français! O -O -DL là, de... Oh là là. Le mec, Rocket League, Rocket League, comment ils veulent m'avoir? Je fais un match, bon je le perds, pas de chance, et je doute une pièce. Ah les gars, vous savez comment m'a je crois. Marqué! <rire> ah me louper je mais oui, le Uno est sorti, c'est vrai. Putain, encore une démo, c'est quoi ça? Heroes of the Monkey Tavern oh. oh! Oh! Je pense que ce sera la fin Prêt, du stream. Prêle, voilà. prêle. Le mec il change tout de suite. C'est la fin du stream, c'est bon. Cassé les couilles. Je fais de la corde à sauter! Eh hey, hey. eh! Bon. as fait ou pas? Ah oui, la corde à sauter, je battu hein! Ah, je sais pas, je un... je fais trois suite je crois. Bon, euh, c'est la fin de ce stream, merci euh... Ce test de stream incroyable! Qui est passé maintenant part. en. On continue. Merci. Ah le chat J'avais pas vu le chat Incroyable Voilà, donc euh... du coup, euh... cette vidéo sera sur euh, Youtube, donc, euh... <rire> <rire> du coup, euh... Nathan présente ta chaîne MDR. Salut, moi c'est dortox Voilà, et... c'est bon, alors à ton tour Steven. <rire> Salut, j'ai plus de C'est <rire> <rire> encore plus simple. Pour moi c'est dit. Voilà, j'espère que cette première vidéo de compilation de mon premier test live Twitch vous aura plu. Vous pouvez aller directement dans la description pour me suivre et voir les prochains lives. Et puis, si vous voulez, je vous donne quelques exclusivités sur les vidéos, quand même vite fait. Par exemple, voici la liste des vidéos qui vont arriver dans l'ordre. Et du coup, oui, cette vidéo arrivera au plus vite après ces deux et trois autres vidéos. Et parce que j'ai réussi à récupérer ces fichiers-là. Voilà, sur ce, bonne soirée et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Allez, l'autre matin.